Là, normalement, ça fait être mieux. Ok. Je teste. Alors, ouais, je suis focus, là. Nickel. Faut que je regarde bien ici. Que je suis bien trop... Ah, je suis coupé. Je suis coupé. C'est fou, un mètre, je suis plus qu'un mètre, là. C'est pour moi. Là, ça m'a l'air bien. Ouais. Ça m'a l'air bien. Nickel. Bon, c'est parti. Ah là là, depuis tout à l'heure j'essaie de faire traîner la chose. Ah. On est le dimanche 18 à 17h, à 2016. Ah non, attends, non, non. Salut Non. Le dimanche 18 décembre en 2016 euh, à 17h15 et il est temps que je fasse une vidéo pour toi toi, futur moi euh... ouais parce qu'il est temps de c'est parti euh... alors on le 18 décembre euh, 2016, euh, un dimanche, à euh, ah, il est quelle heure 17h20 maintenant. Euh, T'es en vacances depuis peu là Depuis deux jours euh, Tu fais rien pour l'instant, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Euh, pas recommencer. <rire> pas recommencer. Peut-être ce que je suis maintenant, ce que je suis maintenant. Oh. Mmh. Mmh. Okay. Bon, c'est parti. Alors, euh, on est le 18 décembre, dimanche 18 décembre. Il est 17h30 et euh, je fais cette vidéo pour toi, mon futur moi. Euh, pour de nombreuses. Raison, euh, la première, cette vidéo pour moi, c'est faire un point sur ma vie, ces 17 années. Et voilà, ouais, cette vidéo, j'aimerais insister sur le point qu'il faut que tu te bouges. Il faut que je me bouge et j'espère que quand tu verras cette vidéo, t'as fait quelque chose, quoi. Tu t'es bougé. Et voilà. J'en ai marre, j'en ai marre, et je sais pas comment faire, c'est une lutte contre moi-même de, de faire quelque chose, de bouger, il faut que je sois kiff, non, Tiens, sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais